bonjour et bienvenue sur notre page de création des sites internet wordpress donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est que wordpress et quel avantage vous auriez en tant qu'entreprise à choisir wordpress pour la conception de votre site internet donc premièrement qu'est-ce que wordpress wordpress est un gestionnaire de contenu qui permet de concevoir les sites internet, les boutiques en ligne et aussi les intranets donc plusieurs compagnies exploitent wordpress pour diverses raisons et comme exemple on a bbc, google Facebook et plein d'autres compagnies qui utilisent WordPress. Et c'est vraiment la solution idéale parce que ça vous donne la possibilité de pouvoir mieux gérer votre contenu et ça vous donne une certaine autonomie en ce qui concerne la conception des sites Internet. Et d'ailleurs, si vous concevez votre site Internet sur WordPress, vous aurez, beaucoup, vous aurez beaucoup plus de contrôle et vous serez moins dépendant des développeurs en ce qui concerne la gestion. Donc, nous ici, à ProSiteWeb, nous vous aidons à concevoir votre site Internet. Nous pouvons aussi vous aider à créer votre boutique en ligne. Nous pouvons aussi vous aider dans la conception des intranets. Et nous avons, aussi la, nous avons aussi une équipe qui travaille avec vous pour développer des thèmes et des extensions WordPress. Et nous sommes constamment euh, en collaboration avec plusieurs compagnies à travers le Canada dans tout ce qui concerne la gestion de leur, de leur plateforme sous WordPress ou l'amélioration continue. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs dans le développement des sites Internet WordPress, ce serait un plaisir vraiment euh, de pouvoir collaborer ensemble. Vous pouvez tout simplement nous contacter en nous laissant euh, un message via notre formulaire de contact, nous appeler et nous pourrions discuter et ensemble voir comment vous donner une évaluation gratuite pour votre projet. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de visiter notre site internet une quoi de plus et bonne continuation.